Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Lauriane Marquet, chercheur en nutrition du sport. Lauriane est ingénieur de recherche à l'Université Aix-Marseille et également nutritionniste des équipes de France de voile, de judo ou encore de l'équipe professionnelle cycliste Cofidis. On va pouvoir discuter nutrition sportive et grand public. Bienvenue dans Prépa Performance <musique> Lauriane, bonjour et bienvenue dans Prépa et Performance. J'expliquais en introduction que tu es nutritionniste du sport. Est-ce que tu pourrais décrire ton parcours, à la fois personnel et professionnel, pour en arriver là où tu es Oui, bonjour. Ben, merci euh, de ton invitation sur le, sur le podcast. Je suis ravie euh, déjà d'être euh, là aujourd'hui. Euh, alors, mon parcours, euh, il n'est pas forcément standard pour une nutritionniste du sport, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, quand on est motivé et que... Euh, voilà, il y a plusieurs passerelles en fait, qui permettent d'arriver à, à pouvoir faire ce qu'on veut, donc ça c'est chouette. Donc Moi, après le bac, j'ai fait une école d'ingénieur agroalimentaire sur Rennes, Agro Campus Ouest. Je me suis spécialisée en dernière année en nutrition du sport. Donc là, j'ai déménagé sur Paris, au sein d'Agro Paris Tech, pour réaliser du coup, cette, cette spécialisation en nutrition humaine, parce que c'est toujours un sujet qui m'avait quand même plutôt euh, euh, bah, quoi, hein, l'alimentation, la nutrition, plutôt le côté santé de l'alimentation. Et ensuite, du coup, j'ai réalisé mon stage de fin d'études. Enfin, j'ai eu la chance de réaliser mon stage de fin d'études à l'INSEP au sein du laboratoire IRMES, donc qui est plutôt sur l'épidémiologie de, de la performance. Et en, bah, le fait d'être présente à l'INSEP m'a permis de rencontrer pas mal de, de personnes, et notamment mon futur directeur de thèse, donc Christophe Oswiers. Donc, J'ai commencé ensuite une thèse en nutrition du sport du coup, au sein du laboratoire INSEP. Donc, sous la direction du docteur Christophe Roswirt, c'était en co-direction avec le professeur Janny Brisswalter de l'Université de Nice. Donc, pendant trois ans, mon sujet, c'était travailler sur la périodisation glucidique et l'effet de cette périodisation sur l'amélioration des performances en endurance. Et quelque chose qui était très intéressant en fait, de la thèse au sein de l'INSEP, c'était enfin, de réaliser de l'accompagnement scientifique au sein des, enfin, auprès des fédérations qui étaient à l'INSEP. Donc, euh, du coup, voilà, hein, on nous a appris à avoir cet équilibre entre la recherche scientifique et euh, bah, le terrain, en fait, l'application de ce qu'on pouvait trouver lors de nos recherches ou de bah, notre veille euh, bibliographique, de pouvoir l'appliquer, du coup, directement auprès, auprès des pôles France. Donc, ça, euh, moi, c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu de vraiment cet équilibre bah, théorique et pratique. Et euh, voilà, depuis euh, du coup euh, quatre ans maintenant, je suis ingénieure de recherche au sein de l'université d'Aix-Marseille. Donc, je continue mon petit tour de France. Maintenant, du coup, j'ai déménagé à Marseille, et donc toujours sur cette double casquette euh, recherche et, euh, et terrain, parce que je continue du coup à accompagner des, des équipes de haut niveau. Donc, euh, l'équipe de France de judo avec qui j'avais commencé déjà à travailler pendant ma thèse, euh, je travaille toujours avec. Et euh, je travaille également avec l'équipe de France de voile, euh, dont une grosse partie est basée euh, à Marseille. Pour le coup, en, avec euh, bah, les, la, les futurs Jeux de Paris 2024, dont la voile aura lieu à Marseille, et euh, une équipe professionnelle de cyclisme euh, qui est Cofidis. Donc euh, voilà, je retrouve cet équilibre recherche et, recherche et terrain. Ça ne doit pas être de tout voilà. repos euh, en termes d'emploi du temps, de cumuler tout ça. Le, la nutrition ou l'encadrement nutritionnel c'est un domaine très en vogue. On en retrouve beaucoup de choses sur Internet. Ça déchaîne les passions, les effets de mode. On trouve aussi beaucoup de n'importe quoi. Euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu fonctionnes dans ta démarche d'encadrement En prépa physique, on a tendance, à partir de l'évaluation de la performance, puis de donner contenu d'entraînement et de réévaluer. Euh, est-ce que ça s'approche de ça en nutrition Et si oui, sur quels critères est-ce que toi, tu te bases pour évaluer tes sportifs oui, bah le, la, la démarche, elle est, elle est un petit peu la même, effectivement. Donc déjà, en fait, on va recevoir euh, un athlète. Donc, soit c'est une demande directement de l'athlète qui vient euh, me voir directement, soit c'est une demande plutôt de l'entraîneur euh, qui a détecté. Alors, souvent, la, la porte d'entrée est plutôt une problème de gestion de poids, soit une besoin de perte de poids, soit une, un problème de prise de masse musculaire, c'est souvent la clé d'entrée, alors qu'il y a plein, plein d'autres domaines hein, dans lesquels la nutrition du sport va pouvoir intervenir, comme bah, euh, bah, tout simplement la bonne gestion de, des apports nutritionnels pour l'entraînement, pour euh, la récupération, aussi au moment de la blessure par exemple, euh, comment est-ce que… La nutrition va bah, évoluer, au hein, moment d'une réathlétisation euh, ou alors d'une immobilisation suite à une blessure. Euh, ça peut être euh, voilà, plein, plein de sujets un peu différents, ça qui est intéressant pour le coup, parce que du coup, les thématiques sont différentes. Euh, mais voilà, principalement, j'ai souvent rencontré ce cas-là, que c'était plutôt sur un problème de Donc, on reçoit l'athlète, déjà de savoir… Euh, bah, quel, est, quel est son objectif Est-ce qu'on parle d'une perte de poids à court terme, par exemple, une perte de poids à long terme Est-ce qu'on parle d'un ajustement de 1 ou 2 kilos Ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus gros, par exemple, d'une perte de poids de, de 10 kilos euh, Idem pour la, masse, la prise de masse musculaire. Après, bah, évidemment, il faut, euh, dans sa démarche, connaître le sport. Connaître le sport, ça c'est sûr qu'on sait de quel sport il vient. Mais en tout cas, qu'est-ce que cette discipline Elle implique comme, euh, bah, comme besoin, comme produit euh, énergétique euh, associées quelles, quelles sont les contraintes euh, qui sont associées à cette, à cette discipline pour du coup bah pouvoir bah, intégrer la culture aussi de ce sport et prendre en charge vraiment tous les besoins nutritionnels qui vont finalement être associés à bah, aux filières énergétiques par exemple prédominantes de cette, de cette discipline. Souvent du coup on réalise une première enquête alimentaire auprès du sportif pour connaître déjà quelles sont bah, ses habitudes ses habitudes alimentaires. -ce il mange au petit déjeuner, s'il en prend, s'il en prend pas, euh, au repas, au dîner, en collation euh, voilà, tout, On recueille tout un tas d'informations. Aussi, si, euh, quel, quel a été son passé un peu diététique Est-ce qu'il y a déjà eu, par exemple, beaucoup de régimes Est-ce qu'il y a eu beaucoup de blessures enfin, voilà, On essaye de faire un peu une enquête. Ça peut prendre différentes euh, formes. Soit c'est un journal alimentaire où bah, l'athlète écrit euh, ce qu'il a, qu a consommé, soit ça peut être sous forme de photos où il prend ses, ses repas en photo et comme ça, on peut… Facilement aussi estimer les portions. Ça peut être juste déclaratif en discutant, c'est moi qui prends des notes. Donc, suite à ça, du coup, euh, moi je crée un programme du coup, nutritionnel que j'envoie je, à l'athlète ou alors que j'essaye de, de revoir pour lui expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé de mettre telle ou telle chose au petit-déjeuner, telle ou telle chose en récupération, à quoi ça va servir, pour essayer de, de mettre un petit peu d'éducation nutritionnelle aussi euh, au moment de réaliser les programmes. Et ensuite, on essaye de faire. Euh, bah un peu de suivi quand même régulier, alors là, ça peut prendre différentes formes. Si c'est un régime, bah souvent on va demander du coup le poids, qui a un suivi du, coup du poids assez régulier que l'athlète peut nous envoyer. Euh, des fois, ça peut être nous qui pesons l'athlète si on n'a pas trop confiance dans le, dans le déclaratif. Euh, ça peut être un suivi aussi de, des niveaux de fatigue. Moi, c'est quelque chose que je, je demande assez régulièrement parce qu'une euh, perte de poids, est, elle est toujours possible. Euh, plus ou moins rapidement, mais aussi oui, en étant plus ou moins efficace sur la gestion de l'entraînement à côté. Donc, essayer de lui demander Ok, tu as perdu du poids, mais comment est-ce que tu te sens Est-ce que tu te sens bien Est-ce que tu te sens fatigué Parce que si l'athlète nous répond qu'il est trop fatigué, bah, c'est qu'on a été un peu trop, hein, trop dans le déficit calorique, par exemple. Donc, pour essayer de réajuster un peu, essayer de faire des points aussi réguliers pour savoir euh, bah, Est-ce que l'athlète a réussi à, à s'approprier ce programme nutritionnel Parce que le programme, il est individualisé hein, en fonction, bah, on l'a dit, de, des besoins, de l'objectif de l'athlète et de ses habitudes aussi. Mais bon, euh, il peut exister plein de programmes individualisés pour un seul, pour un seul athlète. Donc, essayer d'avoir voilà, son ressenti sur « Ah non, ça, c'est vraiment trop dur, je n'arrive pas à le mettre en place. » Ça, ça va, j'arrive à le mettre en place. Donc, voilà, de discuter. Et en fait, euh, ça peut prendre voilà, soit par téléphone, soit en visuel, soit par tout simplement des discussions WhatsApp. Hein. On utilise aussi euh, les les outils de notre époque qui sont à notre disposition. Hein. Donc, euh, effectivement, discuter par WhatsApp, c'est très, très souvent le cas. Donc voilà, on essaye de faire un petit peu des points à date. Évidemment, plus l'objectif s'approche, plus on est, on est au contact. Et puis, euh, bah, cette relation, du coup, elle est tissée. Et puis après, on peut travailler sur d'autres sujets avec cet athlète, si ça s'est bien passé, si le travail a été bien fait et répondre du coup à d'autres problématiques. Souvent, ils vont arriver avec une question plutôt de gestion du poids, mais ça peut, au fur et à mesure des discussions, enclencher sur… Euh, avec, de découvrir voilà, d'autres problématiques. Par exemple, bah, tiens la récupération, maintenant qu'on a géré le poids, on pourrait essayer d'améliorer de, bah, de, cette récupération si tu te sens fatigué plutôt sur les fins de semaine, après telle séance, des choses comme ça. Donc, ça peut amener à un autre travail en plus. Donc, euh, ouais, voilà à peu près en gros la, la prise en charge. Ouais. Et ça totalement... peut être aussi, j'oublie par exemple, des mesures de composition corporelle, évidemment, de… L appli d'utilisation de l'ADEXA, des choses comme ça, si on, être, si on veut être très précis. Tout dépend un peu des euh, euh, bah, les outils qu'on va avoir à notre disposition avec cet athlète-là et, et puis la problématique. C'est totalement en lien du coup avec la, la programmation d'entraînement. Est-ce euh, euh, que d'ailleurs tu arrives à avoir une synchronisation avec les préparateurs physiques des différentes équipes pour travailler de, en staff euh, main dans la main Oui, tout à fait. Bah, du coup, la, la prise en charge d'un athlète, elle est, elle est multidisciplinaire. Hein, donc, euh, Bon, effectivement, je, très souvent, euh, je, en fait, mon programme nutritionnel est euh, affiché dans le programme d'entraînement. En fait, je, simplement, je fais un peu un tableau, lundi, mardi, mercredi. Euh, je mets le, la séance qui est prévue bah, sur l'écrit horaire de la journée. Et du coup, les repas sont marqués euh, bah, dans cette colonne du lundi, mais où l'entraînement aussi est, est, est inscrit pour aussi que la fête comprenne, bon, bah, là, j'ai prépa d'une heure aujourd'hui. effectivement, la journée, elle va être peut-être un petit peu plus légère en termes d'apport calorique qu'une journée où j'ai... Euh, 4 heures d'entraînement, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Le moment de la récupération aussi, du coup, est inscrit dans le, dans le programme nutritionnel et du coup d'entraînement. Donc, ouais, je récupère le programme d'entraînement et, euh, et du coup, l'avantage, voilà, c'est vraiment de pouvoir euh, travailler en staff et euh, d'avoir accès du coup, au prépa, au coach, au médecin aussi, au kiné, qui sont des personnes qui voient en général plus régulièrement l'athlète que nous-mêmes, donc aussi pour… Euh, c'est pas rare qu'on demande aussi euh, à ces autres personnes tiens comment il sent est-ce que ça va pour aussi avoir un mot de son cloche et pour euh, voilà confronter un peu euh, le ressenti de l'athlète et enfin le retour de l'athlète et le retour du staff mais oui mais donc du coup quand je disais tout à l'heure de comprendre l'activité dans laquelle l'athlète est, est impliqué c'est justement ça aussi comprendre bah une heure de cardio qu'est-ce que ça va impliquer comme dépense énergétique euh, une heure de deux heures de muscu aussi euh, deux heures de judo ou cinq heures de vélo enfin il faut avoir je pense qu'il faut avoir aussi compris un peu la physiologie de l'exercice pour pouvoir aussi bien construire le programme nutritionnel. Et puis, voilà, que l'athlète sent qu'il y a une, toute une équipe qui est autour de lui, euh, qui discute. Et en plus, chacun se nourrit un peu les uns des autres. Même des fois, du coup, les programmes d'entraînement peuvent être adaptés. Si, par exemple, moi, je suggère qu'une séance à jeun pourrait être intéressante, bah, on va choisir, du coup, avec le préparateur physique sur quelle séance ça peut être euh, adapté parce qu'on ne va pas le faire sur n'importe quelle séance. Donc, ouais c'est tout des allers-retours, finalement, entre… Bah, l'athlète au centre, et puis tout le staff, tout le staff autour. Ouais. C'est euh, passionnant, t'en parlais justement un petit peu plus tôt, euh, mais tu as fait tes travaux de thèse sur la notion de périodisation glucidique, euh, mmh. on, donc, on avait parlé des, de l'activité à jeun euh, sur une vidéo sur la chaîne, donc la notion de périodisation, euh, c'est une notion qui parle beaucoup quand on est prépa physique ou coach, mais pas forcément à monsieur tout le monde euh, grand public, est-ce que tu pourrais expliquer un peu ce qu'est l'idée euh, générale de la périodisation glucidique oui, bah finalement, en nutrition, c'est un concept qui est relativement récent, alors que finalement, c'est du bon sens. Mais bon, euh, voilà, les choses arrivent. Euh, mais, et donc, en nutrition, du coup, la périodisation, elle va plutôt être glucidique. On va plutôt parler de périodisation glucidique que de périodisation euh, protéique, voire même lipidique. Et en fait, tout simplement, c'est de consommer les glucides en fonction bah, de la demande de l'entraînement, de l'intensité de l'entraînement. On ne va pas manger tous les jours de la même façon. Euh, parce que tout simplement, on ne se dépense pas de la même façon tous les jours. Et euh, donc, ça peut être une périodisation… En fait, il y a plusieurs niveaux hein, de périodisation. Il y a la périodisation vraiment euh, bah, macro-cycle, plutôt au cours de la saison, à quel moment on a plutôt des compétitions, à quel moment c'est plutôt une période plutôt de repos. On peut avoir vraiment euh, au niveau euh, bah, jour par jour, euh, une journée à deux entraînements, une journée sans entraînement, une journée à un entraînement. Et on peut l'avoir ég également repas par repas, en fonction vraiment des intensités de, de l'entraînement, tout simplement parce qu'en fait les glucides vont être à un moment le, le, fin, est le substrat majoritaire lors des efforts à très haute intensité et pourtant c'est le substrat énergétique qu'on a en, en, plus petite, en plus petite quantité. Donc les muscles savent oxyder des glucides et des lipides, des lipides on a en réserve. On pense tous qu'on en a beaucoup trop en réserve. <rire> Donc, euh, c'est vraiment une source qui est presque inépuisable, alors que les glucides, en quelques heures, euh, en fonction de l'intensité, on aura complètement déplété nos réserves en énergie. Et pourtant, c'est elles qui vont conditionner la performance, parce que tout simplement, le, le, le, la définition de la performance, c'est de pouvoir réaliser le, les plus hauts niveaux de force, vite, vitesse ou puissance euh, sur le, le plus longtemps possible. Donc, forcément, ça va dépendre de, des exercices à haute intensité qui sont, eux, dépendant de la disponibilité en glucides. Donc si, euh, en, sur une séance d'entraînement, on va demander de réaliser des efforts à très haute intensité, si on démarre cette séance avec euh, trop peu de glucides ingérés euh, en amont ou pendant, et du coup, une, commencer l'entraînement dans une condition de faible disponibilité glucidique, bah, on aura du mal du coup, à réaliser l'intensité qui est demandée sur cette séance-là, et donc du coup, la qualité de la séance va s'en trouver, euh, trouver dégradée. Et à l'inverse, si on a une séance qui est à faible intensité, bah là, on peut complètement euh, compter sur nos réserves lipidiques pour assurer du coup, la bonne réalisation de la séance. Il n'y a pas besoin de trop manger avant pour pouvoir réaliser cette séance-là et du coup, euh, gérer son poids, gérer les adaptations de l'entraînement et gérer la qualité de l'entraînement. C'est vraiment ça la périodisation du c'est de manger en, fait, en fonction bah, du but de chaque euh, séance d'entraînement qui s'inscrit dans un contexte du coup, bah, euh, de la semaine avant la compétition, par exemple, ou dans un contexte plutôt de, de préparation. Et en fait, on observe bien trop souvent que les athlètes mangent un peu de la même façon tous les jours. Les journées où ils s'entraînent peu, ils vont finalement manger un peu trop. Et, euh, et les journées où ils s'entraînent dur, ils ne mangent pas assez. Et du coup, génère de la fatigue sur ces journées très difficiles. Et sur les journées de repos, bah, peut-être que ça prendre un petit peu de poids parce que finalement, ils vont manger plus que ce qu'ils vont dépenser. Et du coup, c'est d'essayer avec du bon sens, finalement, de réorganiser un peu cet apport logique ça ne veut pas dire de le diminuer, mais juste de le répartir un petit peu différemment en suivant en fait, euh, les objectifs de, de, chaque, de chaque séance d'entraînement. Je reçois justement beaucoup de questions sur cette répartition des glucides, de pratiquants de sport d'endurance et aussi de sport de combat, et justement, comme tu travailles dans, dans ces deux sports, j'aimerais bien te demander ton avis, les questions souvent, c'est comment s'alimenter quand on a plusieurs combats dans la même journée, mais avec des temps de pause entre les deux, euh, ou au contraire, euh, dans les sports d'endurance, quand on est sur une activité longue et continue, cyclisme, course à pied, etc. Toi qui es confronté à ça, euh, est-ce que tu pourrais donner quelques clés de réflexion Oui, bah, effectivement, c'est deux disciplines euh, complètement différentes. <rire> bon, comme plein, <rire> toutes les disciplines sont différentes, mais bah, par exemple, euh, je parlais euh, de, de la disponibilité en qui est importante pour réaliser des efforts à très haute intensité de combat on est sur un effort maximal pendant toute la durée du combat là il n'y a pas vraiment trop de questions à se poser on est complètement sur un effort maximal de quelques minutes certes mais qui va avoir besoin d'être répété dans la journée donc euh, et le problème et du coup on a eu aussi justement cette périodisation glucidique en fait de par la, la règle des sports de combat qui est la, la règle des catégories de poids on a forcément eu une périodisation glucidique par le régime fait que, bien souvent, on a réduit les apports glucidiques sur les jours et les semaines qui précédaient la, précédait la pesée. Et pourtant, on a besoin de cette disponibilité glucidique très élevée au moment, de, au moment du combat. Donc, il y a certains sports qui sont pesés la veille qui permettent du coup de remettre à niveau ses réserves en glycogène musculaire et hépatique. D'autres sports qui sont pesés, il ne va, il va y avoir que 2-3 heures avant le premier combat, donc ça, ça va être un petit peu plus difficile. Donc en fait, tout simplement, il faut assurer une forte consommation glucidique euh, bah, toute la journée finalement entre les combats. En fonction en fait, du temps qu'on va avoir entre les combats, on va essayer de consommer des aliments avec des index glycémiques qui vont être différents. Par exemple, si on sait qu'on a longtemps, plusieurs heures entre, entre deux combats, on va plutôt assurer des aliments index glycémiques, euh, ingérer plutôt des, des aliments indexémiques plutôt faibles, pas qu'il y ait trop d'élévation de la glycémie qui s'ensuit en général par un, vraiment une chute de la glycémie. Alors que si on enchaîne les combats, là, on veut un, bah une disponibilité très rapide en glucides dans le sang qui va être du coup rapidement captée par les muscles, qui va être aussi captée par le, par le cerveau. Et là, on va plutôt rester sur des, des, des aliments, des glycémiques rapides. Clairement, avec l'équipe de, de France de Judo, c'est ce qu'on fait. Quand je suis en compétition avec eux, je leur prends la glycémie à l'oreille pour vérifier que la glycémie est constante, même si évidemment, il euh, y a des hauts et des bas du fait de l'intensité qui augmente cette glycémie, par exemple. Mais on va essayer que la la fourniture en énergie soit assez stable au maximum durant toute la journée sachant que rentre en compte aussi bah, le stress la journée de compétition qui fait qu'en général les athlètes n'ont pas du tout faim donc sont complètement euh, insensibles à cette sensation de faim donc du coup l'apport volontaire d'aliments va être très faible donc euh, voilà c'est difficile de manger donc on va plutôt essayer de basculer sur des boissons d'effort par exemple ou des compotes des gels des pâtes de fruits des choses qui a pas forcément besoin de mâcher et qui sont plutôt facilement euh, digestes et on va pas être trop sur des aliments solides, ça peut être un morceau de barre, un morceau de banane, parti par là. Et en fait, on va plutôt avoir euh, donc voilà, une alimentation quasi exclusivement glucidique. Et s'il y a vraiment un gros moment de break dans la journée, bon, dans le cas du judo, c'est avant les phases finales. En général, on a deux heures, 2 heures et demie. Là, on va essayer de faire un vrai repas avec des protéines, euh, du réagric, une salle de, enfin, de réagric du thon par exemple, un shaker de protéines, quelque chose comme ça. Et on va vraiment mettre l'accent ouais, sur les glucides. Souvent, je leur demande de partir avec une boisson d'effort dans la chambre d'appel, parce qu'on sait jamais trop combien de temps on va attendre avant, que le... avant notre combat. On est appelé une demi-heure avant, mais soit euh, les, les combats vont s'enchaîner très rapidement et on sera vite sur l'aire de combat, soit on va devoir attendre longtemps. Et là, pendant une demi-heure, la glycémie, elle attend vraiment, vraiment de chuter. Et on arrive sur l'aire de combat, on est plutôt en hypoglycémie. Donc, plutôt, voilà, toujours partir avec leur boisson d'effort et euh, voilà, consommer régulièrement des glucides tout au long de la journée. Donc ça, c'est pour les sports de combat. Et pour les sports d'endurance, on, on a tendance des fois à se dire c'est un sport d'endurance, du coup, euh, c'est faible intensité, euh, ça va plutôt être euh, utilisation lipidique, mais finalement, il y a toujours un sprint en fin d'étape, ou, ou, ou un sprint, ou alors c'est des cols, finalement. Et donc, en fait, ces deux situations-là, où alors il va y avoir des attaques aussi, toutes ces situations-là, elles vont à un moment être dépendantes aussi de la disponibilité en plus, parce qu'on va être sur des efforts bah, là, à très haute intensité, à intensité maximale, Là, encore une fois, on est sur une alimentation qui est quasi glucidique parce que les efforts sont très, très longs. Celle-là, c'est plusieurs heures. Euh, en général, la première partie de la course, on est plutôt sur une alimentation qu'on appelle solide, semi-solide. Donc, euh, tout ce qui est emballé, des gâteaux de riz, euh, des petits wraps avec du du jambon, du saumon, des choses comme ça. Plutôt quelque chose de solide où, on, bon, en général, l'intensité est un petit peu moins, euh, un peu moins élevée à ce moment-là de la course. Tout le monde se regarde un peu, alors évidemment, il y a toujours des exceptions, mais c'est en général comme ça que ça se passe. Et après, quand on passe sur la dernière partie de course, on va plutôt passer sur du semi-solide liquide, donc euh, sur des gels. Les bidons de boissons d'effort, ils sont là constamment, aussi pour euh, assurer l'hydratation, hein, en plus de la fourniture en glucides. Et, euh, et voilà, on va utiliser aussi des bars à peu près à, à mi-course, des choses comme ça. Donc euh, là, pareil, on est sur une alimentation qui est exclusivement glucidique, avec des apports de glucides qui, sont, qui peuvent être très élevés. Les Recommandations, c'est entre 60 et 90 grammes par heure de glucides. Et là, aujourd'hui, il y a des nouvelles recommandations sur des moments vraiment clés de course où on peut monter jusqu'à 120 grammes par heure de glucides, ce qui est, euh, qui est, ce qui est énorme. Par exemple, en termes de, de barres, quoi ou de gel, ça ferait 6 gels par heure. Si on est à peu près à 20 grammes de, de glucides par gel, Donc, effectivement, on, on va essayer d'avoir de, des combinaisons d'aliments pour euh, ne pas prendre 6 gels parce que là, il peut y avoir d'autres problèmes. Mais voilà, ça, ça représente des grosses quantités. Donc là, pareil, on est exclusivement glucidique sur le moment de la course, mais même quand même au petit déjeuner, au dîner pour refaire ses réserves d'énergie. Parce que comparativement au sport de combat, là, souvent, il faut répéter la, la performance sur plusieurs jours, voire sur plusieurs semaines. Donc, euh, voilà, il faut anticiper aussi la, la journée du lendemain et refaire ses stocks, stocks d'énergie. Puis après, sur le reste des repas, on va quand même assurer un équilibre alimentaire avec un apport en protéines aussi qui est conséquent parce qu'on est sur des efforts qui sont très, très longs. Donc là, en récupération immédiatement aussi au repas et puis aussi un peu de végétaux et de lipides et de, et de pour euh, ouais, assurer cet équilibre alimentaire. Merci pour toutes ces recommandations qui, j'espère, pourront aider toutes les personnes qui me, qui me posent souvent des questions sur, ce, sur ces thématiques-là. Pour en revenir justement à cette périodisation glucidique dont on parlait tout à l'heure, on en discute dans un contexte nutrition sportive ici, avec des athlètes de très haut niveau, euh, mais qu'en est-il pour une nutrition plus grand public Est-ce qu'on peut considérer ces logiques également pertinentes en fonction de sa quantité quotidienne euh, d'activité pour Monsieur Tout-le-Monde euh, bien sûr, ouais, la, la réflexion elle peut être exactement la même, de se dire, bah, aujourd'hui je fais rien, je suis plutôt euh, dans un format sédentaire euh, parce que je suis en télétravail devant mon ordinateur et puis il pleut, donc je ne vais pas aller m'entraîner par exemple. Donc là, faire plutôt une, euh, un entraînement un peu plus faible, du coup, enfin, une journée pardon un peu plus faible en calories. Par contre, si euh, je, sais pas, je suis cycliste et que je pars faire une sortie un petit peu plus longue, bah, la, la, veille, euh, la veille au soir et dans la journée, essayer d'avoir un petit peu plus de glucides, c'est exactement la même chose. Alors là, on va, si on fait une périodisation glucidique fine, on va pouvoir aussi travailler sur les adaptations de l'entraînement, mais aussi on peut… Euh, gérer aussi un peu mieux son poids plutôt que de manger de la même, de la même façon tous les jours. Donc, euh, tout à fait, c'est exactement la même logique, c'est manger finalement en fonction de ce qu'on va faire dans la journée. Alors, sans être non plus à, à devoir calculer absolument, hein, mais euh, vraiment dans l'idée de se dire, bon, bah, là, finalement, je n'ai pas vraiment bougé, je n'ai pas eu d'activité physique de ma journée, donc mon, mon besoin en calories il est finalement assez faible et il correspond que à mon métabolisme énergétique de base. Donc, ce que mon corps a besoin pour les fonctions vitales et on y arrive finalement assez rapidement par contre si je vais faire deux heures de sortie course à pied ou trois heures à vélo là ouais, je vais avoir besoin d'un petit peu plus de glucides. donc tout à fait on peut, on peut exactement se l'appliquer à, à soi-même ouais. donc ça devrait être du bon sens et pourtant on ne voit pas forcément ces logiques appliquées partout ouais non après c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a aussi nos envies, nos tentations dans l'alimentation qu'il faut écouter aussi hein, évidemment mais euh... De toute façon, l'idée, c'est d'essayer de faire quelque chose d'assez constant euh, sur, euh, et euh, on a le droit à des écarts. Euh, voilà, c'est pas ça, mais d'essayer vraiment la, la majorité du temps voilà, d'être dans cette logique. Après, s'il y a des écarts, ça fait partie de, bah, de tout ce qu'on vit au quotidien, nos émotions. Il voilà, y, y a pas mal de choses et qu'il faut pas voilà, faut, faut les prendre en compte aussi. Je voulais revenir sur un point dont tu as parlé tout à l'heure, c'est celui de la culture. Tu travailles euh, le, la culture et la culture de la discipline. Tu travailles dans des disciplines où le poids est au cœur de la pratique. Euh, ouais. Il en résulte forcément toutes les dérives qu'on connaît, les pertes de poids accélérées, caouettes, sudation, déshydratation, alimentation déstructurée, approche de la compète, etc. Est-ce que toi qui es confronté à ça et à cette culture du régime express, euh, tu réussis à amener d'autres logiques à tes sportifs Et si oui, comment est-ce que tu t'y prends c'est une bonne question parce que alors, moi je ne suis pas sportif de sport de combat, donc ce n'était pas forcément des choses auxquelles j'étais confrontée et habituée. Donc effectivement au début ça fait bizarre par rapport à toutes nos théories de nutritionnisme. Ah non, mais ça ne va pas du tout la déshydratation, euh, la, la diminution des, des apports énergétiques, ça ne va pas du tout le faire pour la, pour la compétition. Seulement ça fait partie de la culture du sport. Il faut l'accepter. Souvent, en général, dans les sports à catégorie de poids, on combat dans un poids qui est en dessous de notre poids de forme parce que euh, bah, si, quand on va reprendre notre poids, on aura un avantage concurrentiel sur un athlète parce qu'on sera plus grand, on sera plus lourd. Et Dans des sports comme la lutte ou judo, où on doit euh, bah, déplacer un adversaire, où l'adversaire ne doit pas nous déplacer, on a forcément un avantage concurrentiel. Donc, ils sont très souvent dans un, une catégorie de poids qui est en dessous de leur poids de forme. Ce qui fait que, de toute façon, ce poids… Il est, il est difficilement euh, atteignable par une stratégie de perte de poids progressive. C'est ce qu'on va faire. Ça va être la, le, le, le, la première chose, ça va être de réaliser une perte de poids progressive. Mais à un moment, les derniers kilos, les derniers grammes, ils sont de toute façon très difficiles à aller chercher. Et c'est là qu'intervient cette perte de poids rapide. Et donc voilà, on définit vraiment deux, deux moments dans le régime. en fait. La perte de poids classique, induite par un déficit calorique et un, un programme nutritionnel assez classique de perte de poids, j'ai envie de dire, et voilà essayer les, cette perte de poids un peu rapide et déstructurée, comme tu disais. L'idée, par contre, c'est de, voilà, elle fait partie de la culture du sport parce que de par la morphologie des, des athlètes. C'est aussi une période qui permet de les, les conditionner en fait à la compétition. Ils se sentent plus agressifs, ils se sentent vraiment combattants d'avoir aussi réussi à, à dépasser enfin dépasser cette difficulté et d'avoir cette euh, déshydraté fortement. Enfin voilà, d'avoir été confronté à la difficulté en fait. Et quand on en discute avec eux, quand il y a moins cette période de perte de poids difficile pour nous, euh, ils se sentent pas prêts à la compétition vraiment. C'est ils le disent tous. Donc ça en fait partie. Maintenant juste l'idée c'est essayer de la réduire au minimum. Qu'en fait euh, au lieu que ça représente 5-6 jours, ça ne représente plus que 2-3 jours avant la compétition, euh, que la, la pré pesée aussi soit bien euh, protocolisée et bien encadrée pour assurer une bonne hydratation, une bonne euh, remise à niveau des stocks énergétiques et qu'on ne soit pas en train de boire euh, euh, ou de manger, je ne sais pas, des choses qui n'allaient pas du tout, des princes, des bords, enfin encore du coca, ça pourrait s'entendre en limite, mais enfin, voilà, essayer vraiment de… Des, des, les d'éduquer vers des boissons qui vont bien les réhydrater, d'avoir des aliments qui vont bien assurer la, le, le stock en glycogène. Donc euh, voilà, c'est d'essayer vraiment d'encadrer en fait. Et ça ne sert à rien d'essayer de lutter contre ça, parce que ça fait partie de la culture du sport, mais d'essayer vraiment de l'encadrer pour en minimiser les risques sur la performance d'une part et aussi sur la santé. Donc une perte, une perte en eau, par exemple de 2 du poids de corps aura normalement pas forcément d'impact sur la santé plutôt que si elle était de euh, je veux dire une bêtise mais de 7 du poids de corps où là c'est énorme donc c'est d'essayer d'amener les athlètes à des pertes de poids rapides qui soient raisonnables euh, voilà pour pas que ça joue sur la performance et sur leur sur leur santé parce qu'il y a beaucoup trop d'exemples de gens qui ont malheureusement succombé à des pertes de poids beaucoup trop rapides et, et, et faites de façon anarchique donc évidemment nous c'est absolument absolument invité. Donc, vraiment, voilà, c'est d'encadrer un peu plus cette, cette chose-là, d'essayer quand même aussi qu'il y ait un petit peu moins de yo-yo, c'est-à-dire que souvent, il y a une, une prise de poids du coup, après la pesée, après la compétition, et qui se suit du coup, quelques journées, voire semaines, où on a une alimentation aussi déstructurée, mais dans l'autre sens, là, du coup, plutôt d'alimentation vraiment trop plaisir, presque boulimique, et d'essayer en fait que le régime soit moins contraignant, soit moins difficile pour éviter ces, repris, ces reprises de... De poids trop importante. Et en fait, les athlètes vont souvent dire bah Oui, mais je mange beaucoup parce que le régime était difficile, donc je suis frustrée. Effectivement, on peut l'entendre. Mais en fait, c'est d'essayer peut-être de prendre le, pro le problème dans l'autre sens, plutôt de se dire Mais si on faisait un régime où tu t'y prends un petit peu plus en avance, quand on on je te fais manger un peu plus longtemps, des plus grandes quantités un peu plus longtemps, que le régime soit un peu plus facile, du coup, tu es moins frustrée. Donc, du coup, après, tu remanges moins en boulimie, du coup, tu remontes un petit peu moins en poids et on repart dans un cercle un petit peu plus vertueux. Donc, il y a aussi ce côté-là où on essaye aussi de, de changer les mentalités. Et, et ouais, bah les athlètes, si le régime est un peu plus facile, euh, ils, sont, ils sont preneurs en, en général. Est-ce que de ton point de vue personnel, tu penses que, justement, sans ces dérives de régime euh, très rapide, avec euh, quelqu'un qui aurait... Euh, bah, euh, Peut-être qui ne chercherait pas à combattre dans la catégorie et en dessous, euh, mais qui serait du coup en forme, surtout toute la période de sa préparation physique, il serait plus performant. Ah, ouais, si j'imagine que c'est hyper complexe. <rire> oui, en fait, c'est ça. Parce qu'effectivement, euh, euh, avec des entraîneurs, on a fait des fois euh, de, de tracer euh, euh, régime bien fait, nombre de, par exemple en judo, nombre de fois où euh, notre athlète d'équipe de français est tombé au sol et à l'inverse, nombre de fois où il a fait tomber, essayer de trouver une relation un petit peu de... Bah, de causalité, en fait, entre le régime et, et le, donc le nombre de poids perdus, la, rapidi la rapidité du régime et la performance, bon, quand même, dans la majorité des cas, ça fonctionne, quand même, ou pas toujours. Et les athlètes se rappellent toujours de « pas toujours <rire> ». Bon, en fait, ils n'avaient pas forcément fait un bon régime, et pourtant, ils ont été médaillés. Il y a aussi des fois où ils n'ont pas fait un bon régime et ils se sont blessés, et là, c'est à nous de leur dire « attention, tu te rappelles quand même ce régime », des choses comme ça. C'est un petit peu, ouais, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a d'autres, il y a, euh, y a vraiment d'autres paramètres, mais vraiment, en fait, même avec les entraîneurs, hein, le, de, les entraîneurs ne sont pas forcément pour, enfin, euh, sont d'accord pour qu'ils soient lourds, alors pas très, très lourds, mais lourds assez longtemps, enfin, peu de temps avant la pesée pour pouvoir vraiment reprendre ce poids le lendemain et, et être plus lourd le jour de la compétition. Alors, là, voilà, c'est un travail à faire ensemble où, du coup, nous, on essaye de, donc, Driss, du coup, jusqu'où lourd, parce que non, ce ne sera pas 10 kilos à deux jours de la pesée, mais ok 3-4 si tu veux, mais, et, mais 1 kilo, ça va peut-être être un peu trop léger. Après, ça va dépendre vraiment des combattants. Hein. Il y en a qui, qui j'avais pas dire qui aiment ça, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas aimer ça, mais qui ça les dérange moins que d'autres qui préfèrent être plus tranquilles et ne pas avoir ou, ou ces moments de perte de poids rapide leur font vraiment mal, alors que d'autres un petit peu moins. Donc, c'est assez, assez individuel et en fait, les, les pertes de poids là avec l'équipe de France de judo, les, les, ouais, les, les échéanciers ouais les pertes de poids sont assez différentes finalement entre les uns et les autres parce qu'ils voilà, ont des habitudes, il y en a ils sont plutôt rassurés d'avoir de, euh, de, peu de poids à perdre à la fin, il y en a ils savent qu'ils vont le perdre, voilà, c'est assez, assez différent en fait. Ouais. Mais c'est sûr que plus ils ont réussi à s'entraîner longtemps, plus ils ont réussi à manger le plus longtemps possible, c'est évidemment pour, pour la performance, ça c'est une évidence. Ouais. On entre dans la partie des conseils, je rebondis à nouveau sur cette idée de poids, euh, on sait que c'est une obsession pour beaucoup de gens qui souhaitent se mettre à l'activité physique ou au contraire qui s'y mettent justement pour perdre du poids. On arrive à l'approche de l'été, des régimes miracles, etc. Est-ce que tu aurais toi deux, trois conseils pour des personnes qui chercheraient à mincir avec l'activité physique et sans se mettre en danger, comme on peut malheureusement un peu trop... Euh souvent le voir avec des pratiques extrêmes Alors Déjà de se mettre au sport pour essayer de perdre du poids et d'allier à la nutrition, c'est le combo gagnant. Euh, de faire que de l'activité physique ou de faire euh, attention que à sa nutrition sans faire du sport, bah, ça marche moins bien, euh, tout simplement parce que la gestion du poids, c'est un, une balance en fait, entre les apports énergétiques et les dépenses. Les dépenses, ça avec l'activité physique, et les apports, ça avec la nutrition. Donc vraiment, les deux sont interreliés. Donc c'est une très bonne idée déjà de décider pour perdre de poids de se mettre au sport, en plus des autres bénéfices sur, sur la santé et le bien-être. Donc, on ne peut que peut le recommander. Après, euh, du coup, par rapport à la nutrition, c'est de ne bah, de pas avoir une perte de poids qui est trop rapide. S'il si, euh, faut que vous visiez entre 500 grammes, 1 kilo max par semaine, là, c'est que vous êtes dans une perte de poids qui est durable et pas une perte de poids trop importante qui fait qu'en fait… Euh, tout simplement, c'est que vous avez enlevé trop de choses et qui n'est pas du tout une façon de manger durable, mais qui est juste vraiment un régime. Et ce qui fait que quand vous allez reprendre votre façon de manger, euh, bah vous allez revenir au poids au, au d'avant. Poids Donc, en fait plutôt que de voir ça comme un régime, il faut plutôt voir ça comme un changement de, des habitudes alimentaires, finalement, et se dire, je vais changer mes habitudes et ça va devenir quelque chose qui va me suivre tout au long de tout au long de ma vie. quoi et bien, Évidemment, avec des périodes plus ou moins différente, mais c'est vraiment de changer ses habitudes en profondeur et que, encore une fois, ce soit quelque chose qui soit euh, fait de façon durable et, et de façon euh, euh, ouais, régulière. Quoi. Il y a toujours des écarts, il ne faut déjà pas, pas culpabiliser. Il faut savoir pourquoi ces écarts arrivent. Est-ce que c'est une contrariété dans la journée Est-ce que c'est juste envie euh, de me faire plaisir ben Oui, évidemment, on a le droit. Euh, une façon voilà, aussi, c'est de manger le plus brut et le moins transformé possible. À vous d'acheter... Euh, euh, la viande euh, sans qu'il y ait de la panure, de la sauce autour, à vous d'acheter la viande vraiment chez le boucher ou en barquette euh, brute, à vous de faire vos poêlés de légumes, à vous de cuire vos féculents, plutôt d'avoir des choses qui sont très transformées et qui vont contenir souvent beaucoup de sel, beaucoup de sucre, beaucoup de graisse pour que ça ait du goût. Essayez d'avoir toujours dans votre assiette des viandes, poissons, œufs, protéines végétales, des légumes, et euh, des féculents, et c'est la, la quantité de féculents qu'on fera varier. Une journée où vous faites un peu moins, vous pouvez les diminuer, voire les supprimer, voire les remplacer par des légumes secs par exemple. Euh, les légumes, ils sont toujours là, ça apporte des vitamines, des fibres, des minéraux, ça fait partie de l'équilibre alimentaire, ça n'apporte pas de calories. Ça apporte voilà, plein d'autres choses dont on a aussi besoin. Les protéines, elles sont importantes pour maintenir votre masse musculaire et maintenir aussi un niveau de dépense énergétique important. En plus, si vous êtes impliqué dans une activité sportive, vous allez avoir besoin de, se, bah, de récupérer aussi au niveau musculaire. Donc, il faut avoir aussi une source de protéines. Évitez les aliments qui sont très euh, denses en énergie. Et donc, euh, tout ce qui va être bien sûr gâteau apéritif, euh, soda, trop de jus de fruits, des biscuits, des choses qui finalement dans un petit volume ne vont pas vous rassasier. Pourtant, on être une boule, une boule de calories. Et, du coup, bah… De rien, un gâteau, on n'en mange pas un, on mange deux, on mange trois, il en le paquet. <rire> Donc, euh, essayez aussi de, de tous ces aliments plaisir, les tartes, le chocolat, le Nutella, de savoir l'apprécier et de ne pas le manger comme ça par habitude. En fait, c'est-à-dire, je prends une cuillère de Nutella par exemple à chaque de repas. Et en fait, de même pas se rendre compte c'est quoi le goût de Nutella, alors qu'on adore tout ça, on trouve ça très bon. Mais justement, de savoir l'apprécier et de. de et que ça soit un petit peu plus rare, et donc du coup on l'appréciera aussi tout autant, enfin même encore plus, et, euh, et voilà, et de garder cette consistance dans l'équilibre alimentaire, dans l'hydratation, et euh, voilà, de réaliser justement, comme on l'a dit, hein, cette périalisation du les journées où vous entraînez bah, peu, si de manger un petit peu moins, les, les journées où vous vous entraînez beaucoup, bah, vous pouvez manger plus, et à ce moment-là aussi, vous pouvez euh, aussi euh, vous faire plaisir, et je pense aussi qu'il faut euh, être un peu honnête envers soi-même, et être raisonnable, il y a des choses, on sait très bien que ça ne va pas aider au régime. Euh, et voilà, et essayer d'être assez fort vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de ces pulsions. Le, notre goût change aussi. Hein, on est souvent, c'est difficile de faire face à l'addiction au sucre, mais euh, c'est des efforts à faire au début. Et en fait, notre goût après va changer. Des choses qu'on aimait beaucoup bah, vont nous trouver après trop sucrées. Et on va plutôt se s'orienter du coup vers des choses plutôt sans sucre ajouté, un hein, sucre de fruits par exemple, des choses comme ça. Et ça. Il faut vraiment aussi à ce que vos efforts durent sur, durent sur, le, sur le long terme. Ouais. Tu as parlé de ton parcours scolaire qui n'était pas forcément euh, le standard euh, pour en arriver à ton métier aujourd'hui. Si tu devais t'adresser à des étudiants ou des personnes qui seraient intéressées de faire le même métier que toi, quels seraient les deux, trois conseils que tu pourrais leur apporter euh, Déjà d'être motivé, <rire> de montrer votre motivation, de ne pas hésiter à, à aller euh, bah, rencontrer les gens, discuter avec des professionnels, euh, leur faire part de votre, de votre projet. Je pense qu'on est toujours hyper euh, content d'aider des gens qu'on sait être motivés, qui ouais, qu ont des, qu on des projets en fait, qui savent, euh, qui savent ce qu'ils veulent faire dans la vie. Euh, ouais, nous les professionnels, on va préférer aider un étudiant parce qu'on sait vraiment qu'il est très motivé, qu'il est curieux, qu'il pose plein de questions et qu'il sait un peu pourquoi il s'adresse à nous. Euh, ça c'est ouais, des gens qui vont plutôt jamais nous déranger. Alors des fois on ne sait pas toujours quest ce qu'on veut faire dans la vie, mais voilà, d'essayer de multiplier les stages aussi, par exemple, ou des stages d'observation. Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui travaille un peu dans le domaine-là, demandez si vous ne pouvez pas aller passer une journée pour aller voir ce qu'il fait, voir si c'est quelque chose qui vous plaît vraiment. Et vraiment d'être au contact du terrain, on ouais, va de faire des stages, d'aller observer un peu ce qui se passe pour voir si déjà si ça vous plaît vraiment. Et en fait, c'est souvent un peu sur le terrain où on apprend, où on apprend beaucoup. Évidemment, il faut travailler. <rire> ça, euh, comme tout, hein, euh, ce n'est pas juste parce qu'on est motivé qu'on que y arrive. Donc, euh, voilà, il faut euh, peut-être aller un petit peu plus loin euh, que les cours qui nous sont donnés donc euh, bon, l'avoir un peu habituel en nutrition ça va être, du coup d'avoir d'avoir fait STAPS pourquoi pas du coup, compléter avec une spécialisation en, en nutrition ou un DU en nutrition euh, après compléter peut-être avec euh, un bachelor de nutrition si des gens du coup sont orientés euh, sont orientés sur la nutrition ou un, ou un BTS diététique par exemple mais voilà je pense qu'il ne faut pas hésiter à Ouais, aller frapper aux portes, en fait, et puis euh, et créer un petit peu son réseau et d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Mais je pense qu'on ne fermera jamais la porte à quelqu'un qui est motivé, qui est resté, resté à sa place aussi, euh, qui respecte euh, bah, le travail qui est déjà fait par des gens qui sont là, qui sont là depuis plusieurs années, qui, bah, qui ont fait évoluer les choses, savoir poser les bonnes questions et de proposer son aide si besoin. Euh, voilà, se montrer très proactif. Ouais, je pense que c'est un gage de réussite. Il faut la provoquer un petit peu, la chance et, et les rencontres en fait. Est-ce que tu aurais aussi deux, trois conseils lecture, euh, domaine nutrition, nutrition sportive Ouais, euh, alors moi j'avais bien aimé un livre euh, Nutrition de l'endurance de Fabrice Kuhn, il me semble. Euh, L'alimentation du sportif euh, aux éditions Hachette de Coralie Ferreira, qui est aussi sympa parce qu'il y a pas mal de fiches pratiques, enfin, du côté théorique et du côté un peu recettes et fiches pratiques terrain. Donc euh, c'est pas mal ces deux livres-là pour, euh, pour essayer un peu d'appliquer un peu tous les conseils et les, et les concepts théoriques de la nutrition. Ouais. Pour finir, est que, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux euh, si on veut suivre à la fois tes travaux et les performances de tes sportifs Alors euh, du coup, euh, bah, on peut, comme tout le monde, hein, Twitter, Instagram, euh, LinkedIn, euh, je suis présente un peu sur les réseaux. Je suis pas super, super active à mettre beaucoup, beaucoup de contenu, mais euh, je, vais, je vais repartager des choses... Euh, Twitter, par exemple, c'est une belle source aussi de, bah, de contenu théorique et scientifique. Donc, euh, je vais lire pas mal d'articles dessus et en, et en repartager ceux qui sont intéressants. Instagram, mettre un petit peu plus forcément photo, un peu de, de l'intérieur en fait, de la vie de nos équipes. Et euh, LinkedIn, plutôt sur la partie euh, professionnelle. Donc, Florian euh, Marquet, euh, tout simplement, sur ces réseaux. Ouais. Merci beaucoup. Je mettrai euh, tous les liens dans la description de la vidéo, comme, comme d'habitude. Je tenais vraiment à te remercier parce que je sais que c'est un moment charnière de la saison, il y a le Tour de France qui arrive, les JO qui arrivent également. Donc merci d'avoir pris un moment pour euh, Prépay Performance pour tous les gens qui écoutent et tu seras bien sûr euh, toujours euh, la bienvenue pour parler d'autres sujets si ça peut t'intéresser. Bah merci, merci de votre écoute, merci de ton invitation encore une fois pour ce moment hyper sympa et, et cette initiative de podcast euh, en français, on, on a pu en discuter en off euh, qui est vraiment une initiative chouette et, et qui apporte du contenu à tout le monde. Donc bravo encore pour ce, pour ce podcast. Merci encore. J'espère que cette entrevue aura pu vous intéresser. Encore une fois, je voudrais remercier Lauriane d'avoir investi du temps dans le projet et Performance, malgré un emploi du temps extrêmement chargé. Comme toujours, si ce format vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut